Comment enlever un plafond de verre grâce à la dépolarisation C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 alors, parfois aujourd'hui, là, tu regardes cette vidéo, tu es peut-être plus entrepreneur ou plus sportif et tu as un blocage, tu vois que tu fais tout, tout est bon euh, techniquement, tactiquement, stratégiquement, tout est bon, mais pour autant, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux obtenir rapidement. On va voir ça aujourd'hui en deux points. Le premier point qui est le tout simple, c'est souvent bah, reviens à ton système de valeur et reviens à la mission. Parfois, tu commences quand, en tant qu'entrepreneur à faire des choses qui sont plus dans ton système de valeur parce que ton système de valeur a changé, et du coup, bah, c'est important de revenir à toi ce que tu as réellement envie. J'avais accompagné un entrepreneur qui, était, bah, qui avait ce, ce plafond de verre. Pourquoi Parce que ce qui se passait, c'est que depuis qu'il avait monté son entreprise, depuis une dizaine d'années, eh bien, lui, il l'avait fait bah, pour euh, générer euh, de l'argent, et c'était OK, en fait, il avait atteint cet objectif, mais aujourd'hui, il avait suffisamment d'argent, et il, euh, il ne voyait plus de sens à faire ce qu'il faisait. Et du coup, par rapport à, à la crise identitaire qu'il était en train de traverser, bah, la valeur finance était descendue, en revanche la valeur contribution était montée. Et aujourd'hui, ce qui l'animait, c'était d'avoir le sentiment de contribuer à l'évolution de ses collaborateurs et aussi de l'humanité. Et du coup, juste en revenant sur le système de valeur qui de temps en temps est à jour, à jour et au clair avec ça, elle bah, a permis de se recentrer sur lui, ses envies son moteur principal est finalement de, de réorganiser son entreprise de faire monter certaines personnes lui se libérer du temps pour avoir une entreprise qui soit plus sur une mission sociale donc c'est vraiment important parce que quand on est inspiré dans notre système de valeur, les choses viennent à nous en même temps qu'on va à eux et ça devient facile le deuxième point alors facile et on bosse quand même bien sûr le deuxième point ensuite c'est que bah, de vraiment là on arrive vraiment de dépolariser de valider que quoi qu'il arrive ce que l'on va faire plus l'entreprise va grandir plus elle va faire du bien par rapport à notre point de vue à nous mais ça peut aussi faire du mal par rapport à d'autres points de vue et c'est ok en fait parce que ce qui va limiter certains entrepreneurs c'est parfois de dire qu'ils ont envie d'être que altruiste que gentil que bien et du coup bah ils vont se dire ouais mais là si je passe les cas l'étape suivante bah peut-être que ça va faire du mal à certaines personnes peut-être que ça va les écraser etc pour ça je vais te prendre l'exemple d'un coach que j'avais accompagné et bah lui en fait euh, je dis ok t'admires qui comme grand entrepreneur alors il, il me cite euh, Richard Bronson et qu'est-ce que t'aimes chez Richard et bah c'est dingue, il vit ses, ses rêves qu'il dépasse euh, pour l'évolution de l'humanité, etc. Et du coup, on a une dépolarisation inversée là-dessus, et je lui montre, euh, et enfin il voit en, avec certaines questions, les inconvénients de Richard Brunson, c'est-à-dire, ah bah ouais, mais en fait, il va polluer la planète, euh, parfois il va exploiter les gens, etc. etc. Bah lui, il a vu que bah finalement, Richard Brunson, ok, il était quelqu'un de bien d'un certain point de vue par les entreprises qu'il amène avec des super projets mais d'un autre côté bah, ça va aussi euh, au même degré où ça va créer des emplois, ça va aussi fermer des emplois et ça va aussi faire du mal à d'autres personnes ou à l'écologie d'un certain point de vue. Et juste en faisant ça, il a, il a vu que bah waouh mais en fait on ne peut pas être qu'une facette de la réalité. Et ton degré de certitude va être proportionnel à ta capacité à voir à chaque fois autant les bénéfices que les inconvénients pour que tu puisses bah, euh, te dire que bah ok, je fais ça juste parce que ça me nourrit. J'ai l'impression par rapport à mon point de vue, par rapport à mes perceptions, que ça nourrit les autres aussi. Et finalement, j'ai ce parfait équilibre entre être altruiste et égoïste au même degré. Et quand tu as cet équilibre-là, que tu cherches pas à juste prendre ou pas à juste donner, mais que tu es dans l'équilibre de euh, ce qu'on appelle « fair exchange », l'échange juste, je prends et je donne, je donne et je prends au même degré. Alors tu vas voir que les choses deviennent de manière de plus en plus fluide. Là, avec un entrepreneur, lui, il a du mal à, à déléguer sa, son entreprise d'une vingtaine de salariés. Pourquoi Parce qu'il disait « Mais si je délègue, ça fait égoïste ». Et donc, pareil, on a enlevé ce concept et de voir que finalement, bah, que ses employés allaient être contents parce qu'ils allaient monter en compétences pour pouvoir le remplacer juste en faisant ça. Derrière, en plus de ça, j'ai suivi l'entreprise derrière. Donc, c'était vraiment top de voir que euh, bah, les, euh, les collaborateurs s'éclatent encore plus parce que du coup l'actionnaire majoritaire n'est est moins présent ici donc il est plus égoïste mais en même temps il est plus altruiste parce que ça leur permet de prendre plusieurs places et lui ça lui donne du temps supplémentaire pour faire des activités qu'il aime à côté et développer une deuxième entreprise donc mais tout ça parce qu'il a accepté cette partie égoïste en lui donc l'important n'est pas ce qu'on fait mais qui on devient et chaque challenge extérieur que l'on va avoir va être juste une opportunité pour nous de régler l'intérieur c'est vraiment important aujourd'hui d'être conscient je vois des des entrepreneurs, des fois, qui ont sauté des plafonds de verre en seulement quelques mois d'accompagnement euh, et de manière naturelle, c'est-à-dire sans conseil, juste en, en dépolarisant ça. Pour... Alors qu'ils mettaient depuis des années, des... ils disaient « mais comment je peux faire autrement ?» Alors qu'il euh, y a le monde visible qui est le monde extérieur, le monde des effets, et il y a le monde invisible qui est le monde des causes. Et c'est vraiment qui on est qui va générer ce que l'on fait et du coup générer euh, ce que l'on a. Et surtout pas l'inverse.